C'est le trou de guet ça là, une ligne de guet Oh. I'm afraid of my hair. En, en Croatie, dans la, dans la morne pleine de Pannonie, Pannonie. Euh, une ancienne mer ouais, il y a 20 millions d'années, très très plat du sable, partout euh, les routes sont correctes mais alors c'est plat, plat au possible euh, pas grand intérêt à part, le, à part la Drava et le Danube qui sont intéressants à voir euh, on a déjà fait 200, 230 bornes et puis il nous en reste encore euh, 200, 200 autres pour, euh, pour arriver dans les préalpes slovènes euh, hier soir on s'est fait inviter euh, à dormir dans cette petite maison qui est derrière moi par euh, des Croates euh, très généreux la main sur le cœur l'histoire c'est qu'on s'est posé euh, on cherchait un endroit pour se poser parce que ça fait deux jours qu'il n'y a aucun camping rien du tout aucune infrastructure euh, pour, les, pour les touristes vélos à part les grands hôtels qu'on qu ne peut pas se payer ils nous ont suivi en vélo, parce qu'ils nous ont vu discuter avec un, un, un gars à qui on a demandé si ça le faisait pour dormir en dessous. Ils nous ont suivi en vélo, ils nous ont rattrapé euh, 5 minutes plus tard, et euh, ils nous ont ramené chez eux, et donc là on a... on a pu dormir chez eux, prendre une douche. Hyper sympa. Ils, ont, ils habitent une maison euh, à la campagne, où ils, ont, ils ont quasiment tout ce qu'il faut, ils ont, ils ont leurs cochons, ils, euh, ils font des salaisons avec, ils ont leur fumoir, ils ont leur petit jardin avec... Euh, le, le petit potager qui va bien, les patates, un peu de maïs, quasiment autosuffisant en légumes et en, et en viande. Ils n'achètent pas grand-chose. Euh, voilà, C'était assez, assez inspirant de voir comment ils, ils arrivent à survivre avec grand, pas grand-chose. Pourtant, ils travaillent tous les deux, mais ils ont une vie de rêve ici, sans gagner forcément une fortune. Aujourd'hui, on va repartir sur, euh, vers la Slovénie, on va repartir pour du plat pays. On va peut-être passer en Hongrie, euh, faire un tour en Hongrie, on sait pas, c'est pas, pas obligatoire, mais ouais, on va se décider selon l'humeur du petit déjeuner. Et puis, euh, et puis dans d'ici deux jours, on devrait être dans les montagnes slovènes. Enfin en rayon, parce qu'il y était en train de se barrer. Eh ben, une fois n'est pas coutume, on s'est fait un petit bivouac sympa au bord du lac de Chauderice. Il y avait du monde hier soir, et ce matin plus personne. Euh, très sympathique, l'eau euh, hyper claire, ça fait du bien petit bain avec une eau à 30 degrés. Par contre, une fois n'est pas coutume non plus, petit souci mécanique, on a le dérailleur qui est pété, en partie, ça roule encore, mais... Euh, pas terrible et puis on a la roue qui queen. depuis depuis un jour et demi deux jours là ça queen. c'est pas trop c'est pas métallique ça fait un peu plus caoutchouc donc bah, c'est un peu inquiétant on a pas envie de faire euh, 400 bandes de plus comme ça euh, jusqu'à Kagelfurt jusqu donc, donc on va essayer de faire ça de faire la réparation à Maribor en Slovénie d'ici deux jours euh, plus proche il n'y avait pas de, de créneau disponible Et puis. On croise les doigts pour que ça tienne pendant deux jours. On les va On les va On les va On les va, va Terre à l'horizon Ça coche dans, dans le bus. Heureusement qu'on est en Slovénie, j'espère qu'ils ont retrouvé la bonne. ça y est on peut enfin repartir avec un vélo à peu près d'aplomb euh, ils ont réparé le derrière, enfin changé le derrière carrément le frein avant il remarche avec une vis qui manquait par contre le moteur il fait toujours le bruit, enfin la roue arrière on ne sait pas si c'est le moteur ou le, ou le pneu J'ai pas tout démonté, j'ai dégonflé et regonflé un petit peu le, le pneu j'ai l'impression que ça fait un peu moins de bruit mais c'est toujours difficile de dire d'où ça vient donc tant que ça marche on va continuer on reste comme ça. Donc, on sort doucement de Maribor, on se dirige vers la frontière autrichienne dans un environnement qui est quand même beaucoup plus civilisé que ce qu'on a pu avoir avant, beaucoup plus touristique, beaucoup de vélos, des belles pistes cyclables comme celle-là sur laquelle on est là. Et puis voilà, on a un rendez-vous dans 4 dans jours à, à Klagenfurt. Donc, on va y aller tranquillement, en prenant notre temps, et puis ça va bien se passer. J'aime pas la C'est quoi comme jour spécial aujourd'hui Timothée C'est un anniversaire Oui. Ah ouais, hein. Et puis du coup, comme c'est un jour bien arrosé, enfin la nuit était Grosse. un petit peu arrosée, Grosse. Quand Grosse. on s'est fait défoncer Mama. par l'orage. Une On fait des crêpes pour patienter. Pendant que la pluie s'arrête. Hein. Rot, rot, rausgegangen, Warum? weil rot, raus wollen. Attention. Je suis un peu faux. Je suis un peu et eh ben ça y est, on s'en va après trois jours passés à Chentanel chez Nat et, et Elisabeth qui tiennent une ferme avec une, une belle vision de, de la vie dans la ferme euh, C'était super, on a passé deux jours à les, à les côtoyer dans leur activité quotidienne à se reposer, prendre du bon temps pour nous, pour tous les trois c'était l'anniversaire de Timothée qui faisait ses trois ans aussi et puis ça marque un petit peu tout ça à la fin du voyage parce que la fin de notre congé parental pris justement pour euh, voyager touche à sa fin avec les trois ans de Timothée, il nous faut rentrer au boulot dans, dans pas très très longtemps donc euh, on repart doucement sur Klagenfurt aujourd'hui et puis chacun de son côté euh, voir les grands-parents avant de repartir sur le boulot d'ici une quinzaine de jours. Voilà, rendez-vous en Autriche. Yeah. D'urgevach, d'urgevach, d'urgevach, d'urgevach, d'urgevach.